Hallelujah. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te te te que che erano sita la mai ca male nana sette Ô oh, précieux Saint Esprit, oh ô précieux Saint Esprit, oh ô précieux Saint Esprit, oh ô précieux Saint Esprit, oh ô précieux Saint Esprit. Oh bien-aimés du Seigneur. Prions, prions, prions, prions. d'autres irions, mon Seigneur A qui d'autres irions, mon Seigneur Tu es le rocher de nos sages, l'encre de nos vies, c'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur, le rocher de tous les sages, le rocher de tous les temps, le Dieu de toute éternité, le Dieu de puissance, le Dieu d'autorité. Ô Fahli, aussi, a de tes serviteurs une flamme de feu, et de tes anges des Seigneur, nous sommes une flamme. Seigneur, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons le Dieu puissant et glorieux. Adorons le Dieu, Maître du temps, Maître de l'univers, adorons le Seigneur Jésus, adorons le Seigneur Jésus, adorons le précieux Saint-Esprit, adorons le précieux Saint-Esprit, adorons le précieux Saint-Esprit. Contemplons sa gloire et sa magnificence. Contemplons sa gloire et sa magnificence. Bien-aimé, c'est une soirée, toi, avec ton Dieu, une soirée individuelle de rencontre personnelle avec son Seigneur et son Maître. Dis à ton Dieu tout ce qui te passe, tout ce qui est dans ton cœur, dis à ton Dieu. Oh, Father. Saint-Esprit restaure, restaure les vies, restaure les familles, restaure les comptes, restaure les village, oh Dieu de gloire. Restaure tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été dérobé, restaure, restaure, restaure, restaure tout ce qui a été tué, restaure, restaure, restaure, restaure, restaure, restaure, Restaure les maisons, restaure les foyers, restaure les familles, restaure les couples, oh Dieu. tes mains saintes, oh Dieu. Nous nous abandonnons en toi, nous abandonnons nos vies, nous abandonnons nos corps entre tes mains saintes. Nous abandonnons nos âmes, nous abandonnons nos esprits, nous abandonnons nos vies entre tes mains saintes, oh Dieu. Nous ne dépendons que de toi et de personne d'autre, Seigneur, nous dépendons de toi. Nous t'abandonnons nos familles, nos foyers, oh Dieu, nos enfants, nos couples, nos mariages, oh Dieu, les époux, épouses, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos neveux, nièces, cousins, cousines, nous les abandonnons entre tes mains saintes, Seigneur. Nous les abandonnons entre tes mains saintes, oh Dieu de savoir. Car rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Il y en est impossible à toi. Il y en est impossible à toi, Seigneur. Il y en est impossible à toi. Il y en impossible à toi, Seigneur. Il y en est impossible à toi. Il y en est impossible à toi. Rien est... oh, hallelujah, God, Merci de restaurer l'autorité à ton Église et à ton peuple, ô oh Dieu, l'autorité que l'ennemi avait volée, détruite, dérobée. Merci. Parce que tu la restaures à ton peuple et à ton église, oh Dieu. Merci parce que tu restaures les clés du royaume, oh Dieu. Les clés du royaume, Seigneur de gloire. Merci pour les clés du royaume, merci pour les clés du royaume. Merci pour les clés du royaume, oh Dieu, afin d'être influent dans la ville, oh Dieu, d'être influent dans la cité, d'être influent dans la nation, dans l'État, d'être influent dans le pays, d'être influent dans le continent, d'être influent dans le monde, oh Dieu. Merci pour les clés du royaume. Merci pour les clés du royaume, ô oh Dieu, afin d'ouvrir les cieux, ô oh Dieu de gloire, et que la terre s'incline et obéisse, ô oh Dieu des armées. Seigneur, merci, merci. Merci de redonner, Seigneur de gloire, de redonner la force, la vigueur à ton peuple, ô oh Dieu, l'espérance et la joie d'être en toi seul, ô oh Dieu. Merci d'ouvrir des horizons nouveaux pour chacun d'entre nous, ô oh Dieu, des perspectives nouvelles pour ton Église et ton peuple, ô oh Dieu. Merci parce que la nation que tu élèves, ô oh Dieu, c'est une nation de compétences. Et de concurrentes, oh Dieu, c'est une nation de sanctifiés, oh Dieu, qui s'engage à marcher dans la sainteté, qui s'engage à marcher dans la crainte de ton nom, oh Dieu, qui s'engage à élever le standard de la vie chrétienne que tu nous as donné, oh Dieu, qui s'engage à avoir un cœur entier en toi, Père, un cœur totalement à toi, Seigneur. Un cœur totalement attaché à toi et à toi seul, ô oh Dieu des armées. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la révélation de Jésus. Merci pour cette nouvelle révélation de Jésus. Une révélation fraîche, une révélation profonde, une révélation limpide, une révélation, ô oh Dieu, sans artifice. Une révélation conduite par toi, ô oh Dieu. Merci d'éclairer chaque cœur, ô oh Dieu. Merci d'éclairer chaque cœur, ô oh Dieu, au oh nom puissant de Jésus.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 Au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, ô oh Dieu. Merci d'accomplir tes œuvres, ô oh Dieu de gloire. Merci, Rabba Santa Kero Dosite. Rebaba Ikero Dosite mana Sante. Iramana Sente Sante. Ikaria na mana Sante. Père, tu sais combien c'est plaisant de prier en langue, ô oh Dieu de gloire. Je te demande, Seigneur, de faire le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue, ô oh Dieu. C'est le pain des enfants, c'est le don des enfants. Merci de baptiser du Saint-Esprit. Merci de revêtir de puissance, ô oh Dieu de gloire, et de baptiser du Saint-Esprit. De baptiser du Saint-Esprit. Que les langues se délient, ô oh Dieu. Et que de langues des anges puisse couler du très de l'homme intérieur, ô oh Dieu, comme une fontaine d'eau vive qui jaillit, ô oh Dieu, à flot continu, à flot ininterrompu, ô oh Dieu, une fontaine de vie, une fontaine de restauration, une fontaine de vie, une fontaine de restauration. Père, c'est ce que nous voulons, ô oh Dieu, c'est ce que nous voulons, ô oh Dieu, de toucher L'homme intérieur, le fond de chacun d'entre nous, ô oh Dieu, des débouchés, les cœurs qui ont été bouchés par les soucis de la vie, par les inquiétudes, par les blessures, ô oh Dieu de gloire de tout genre, par les injustices subies, par les incompréhensions, les insultes, les moqueries, Ô oh Dieu de gloire, pas le garde. Ce soir, nous te demandons, Seigneur, par le flot du Saint-Esprit, par le flot du Saint-Esprit, par le flot du Saint-Esprit, de toucher l'homme intérieur, ô oh Dieu, de toucher le cœur, ô oh Dieu, les cœurs soupirant après toi. ô Reba Innocente, Mante Kentime Te Maïkera Miro dositana maikaria Maïkaria, Ravakoro Miro dositana Sintana Maïka, Iramana Sente, Nemanasete, Mekero Do maikaria Maïkaria, Eriano Coran aux nos saints, mainte que nous dositana nasente ne mana nasente. Ilamaï que nous se. maïka. dosente. nasente. Merci Père de gloire, de briser les verrous de fer. Merci de rompre les verrous de fer. Merci de briser les portes de rang au. Oh, Dieu, merci de briser les portes de rang, oh Dieu. Merci de briser les portes de rang, ô oh Dieu, et les jours de la servitude, au oh nom puissant de Jésus. Merci de briser les jours de la servitude et les addictions de tout genre, ô oh Dieu, au oh nom puissant de Jésus-Christ. Merci de renvoyer libre les opprimés, ô oh Dieu. Merci de délivrer, Seigneur. Merci de délivrer, ô oh Dieu. Merci de délivrer l'âme languissante. Merci de délivrer l'âme qui aspire, oh Dieu, à une liberté totale, oh Dieu de gloire. Merci d'abattre les forteresses ce soir. Merci de changer de vie ce soir. Merci de changer de maison. Merci de changer des familles, oh Dieu de gloire. Merci de régner, oh Dieu, de montrer, Seigneur de gloire, la nécessité, l'indispensabilité de marcher à toi de s'accrocher à toi d'aspirer à toi seul ô oh dieu et de de soupirer après une rencontre authentique vraie avec toi ô oh dieu merci seigneur d'amener de véritables conversions dans les cœurs ô oh dieu d'amener de véritables conversions dans les cœurs ô oh dieu une église réellement rempli de convertis. Une église à des convertis, oh Dieu, qui ne t'adore pas du bout des lèvres, mais dont les cœurs sont totalement attachés à toi, totalement à toi, Seigneur Jésus. Des cœurs qui sont répandants, des cœurs qui ont subi la régénération. Père, c'est par le Saint-Esprit, c'est ce que nous te demandons, Seigneur, un peuple qui aspire à sa cité céleste à sa patrie céleste un peuple qui est chaque jour plus près de toi, comme des vierges sages, ô oh Dieu, comme des vierges sages, ô oh Dieu. Un peuple qui te cherche dans les veilles, dans les nuits, ô oh Dieu, dans les matinées, ô oh Dieu. Un peuple qui te cherche comme des vierges sages, ô oh Dieu, nous refusons d'être dans le lot de vierges folles, nous refusons cela, ô oh Dieu pour ne pas rater le gauche de l'enlèvement, pour ne pas rater le moment de la rencontre avec toi dans les airs. Seigneur, un peuple qui t'aime, un peuple qui t'aime, un peuple qui t'aime, un peuple qui t'aime, un peuple qui t'aime, un peuple qui t'aime. Jésus, un peuple qui t'aime, un peuple qui t'aime, un peuple qui Jésus, un peuple, oh Hallelujah, un peuple qui t'aime, un peuple qui t'aime, un peuple qui t'aime, un peuple qui t'aime, Seigneur Jésus, un peuple qui t'aime, Seigneur Jésus, merci de moindre ô Dieu, merci de moindre ô Dieu, merci de voindre ô Dieu, merci de moindre ô Dieu, merci de merci de windre, oh Dieu, dans le nom précieux de Jésus. Merci de windre, Seigneur, merci de windre, oh Dieu, et de lever une armée forte, une armée puissante, une armée glorieuse, une armée de battants, une armée de héroïnes, une armée à Santa Coria, Iremosentenemaica, et la mana sente, et maïka, sente, mana sente, mana sante, sente, mire docita la quelle quelle hâte mire deux la me quire docita la maïquelia, irénocente, la il que le dosita rababa babaika mere dosita namaykerodosita ma ti ket maykerodosita namayka il rababa ykerodosita Seigneur nous prions pour un cœur nouveau un esprit nouveau « Donne à chacun d'entre nous un cœur nouveau par le précieux Saint-Esprit, comme tu nous l'as promis dans Ézéchiel 36, 26. » Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Merci de faire cette, ce travail de transformation, de régénération, un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre, un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre, un cœur, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un homme intérieur nouveau, un homme Nouveau un, homme intérieur nouveau, un homme intérieur nouveau, un homme intérieur nouveau, un homme intérieur nouveau, régénéré par l'Esprit de Dieu, régénéré par l'Esprit de Dieu. Tu as dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Seigneur, par ce cœur et cet esprit nouveau, nous arriverons à t'obéir, ô oh Dieu, à respecter tes prescriptions, à pratiquer tes ordonnances, à mettre, à mettre en pratique ta parole, quel que soit le coût à payer, quels que soient les sacrifices à consentir, parce que Dieu nous a donné un esprit nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Tu as dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, père de Sois notre Dieu, Seigneur Sois notre Dieu Seigneur Tu es notre Dieu Que nous soyons ton peuple en propre, oh Dieu Le peuple que tu comptes et que tu peux te vanter d'avoir un peuple comme celui-là Comme tu as parlé de Job à Satan, oh Dieu Tu étais joyeux et heureux de présenter ton juste, oh Dieu de gloire Qu'il en soit ainsi pour nous oh Dieu de gloire Un peuple qui te, qui te un peuple qui réjouit ton cœur, un peuple qui réjouit ton cœur, de serviteurs et de servantes qui réjouissent ton cœur, ô oh Dieu. Pour arriver à cela, révèle-nous ton cœur. Moïse a demandé, oh je n'irai pas si tu ne nous accompagnes pas. Tu t'as demandé de, de, de donner ton nom. Tu lui as dit de dire au peuple que tu es, je suis Seigneur de gloire. Une révélation fraîche, une révélation nouvelle, une révélation fraîche, une révélation nouvelle. Seigneur de gloire, la révélation c'est un cadeau que tu donnes à chacun. Tu as dit, tu te le seras trouver par celui qui te cherche. Nous sommes dans ce mois de prière au oh Dieu, une révélation profonde. Une révélation nouvelle pour chacun d'entre nous, oh Dieu. Comment nous pourrons être influents dans ce monde, dans ce pays, dans cette cité, si nous n'avons pas une révélation correcte de ta part, oh Dieu pour te représenter valablement comme des ambassadeurs de ton royaume, comme tes élus qui sont le sel de la terre et la lumière du monde. Comment allons-nous refléter ta lumière si notre conception et notre contemplation de cette lumière est fausse et erronée ou déformée, Seigneur de gloire Nous te demandons de nous réajuster. Nous te demandons de nous réajuster. Nous te demandons de nous réajuster, nous te demandons de nous réajuster, nous te demandons de nous réajuster ce soir, nous te demandons de nous réajuster ce soir, que nous puissions tout regarder comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ que nous puissions ne plus s'apaisantir sur le matériel et autres, Seigneur, et trop ne plus nous soucier trop de cela, ô oh Dieu. Nous prierons pour cela parce que c'est ce que tu nous demandes, mais pas le cœur soucieux et pleurant parce qu'il manque telle ou telle autre chose. Mais notre plus grand trésor, c'est toi. Notre plus grand trésor, c'est toi, Père c'est toi Seigneur Jésus c'est toi précieux Saint-Esprit le trésor le plus précieux de Paul le trésor le plus précieux de Pierre le trésor le plus précieux de Jean, d'André, de Barthélemy, de Matthias de Philippe de, oh, de Tadé le trésor le plus précieux de Marie, de Magdala oh Dieu, le trésor le plus précieux de Marie à cause de toi et pour toi, ils ont été prêts à livrer leur vie parce qu'ils ont rencontré la source même de la vie. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous, ô oh Dieu, que tu sois plus précieux que tout, plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, plus précieux que toute autre chose, ô oh Jésus. Tu donnes la domination et l'influence à un peuple, à une église, lorsque ses intérêts sont autres que les tiens, ô oh Dieu. Lorsque les intérêts qui sont contraires aux tiens sont mis, ô oh Dieu, de côté pour poursuivre tes intérêts et ton cœur, ô oh Dieu de gloire. Que nous soyons une église, un peuple des chasseurs de Dieu de chasseurs de Dieu qui cherchent là où le Père se trouve, qui cherchent là où le Fils se trouve, qui cherchent là où le Saint-Esprit se trouve, là où il y a le cœur, là où il y a le cœur de Dieu, là où il y a le cœur de Dieu, le cœur repentant, un cœur ouvert, un cœur un peuple, une Église qui cherche ta volonté parce qu'elle veut chaque jour Recevoir la nourriture fraîche du ciel, la nourriture rabba santa keredosita, une nourriture qui n'est pas avariée, une nourriture qui n'est pas tarie, une nourriture qui n'est pas, pas dépassée, mais une nourriture actuelle, une nourriture factuelle, une nourriture enflammée, une nourriture fraîche, le pain venant du ciel, le pain venant du ciel. Le pain venant du ciel, comme tu as donné ton peuple la manne, oh Dieu, c'est ce pain du ciel qui fortifie l'âme languissante, qui relève celui qui était à terre, qui donne une orientation, une vision nouvelle, qui abat les forteresses et les murailles, oh Dieu. C'est ce pain-là que nous voulons, c'est ce pain-là que nous voulons, c'est ce pain-là que nous voulons, que nous puissions être transformés, ce mois de prière, oh « Oh Dieu de gloire, c'est un mois spécial, oh Dieu, ce n'est pas un temps comme les autres temps, oh Dieu, à chaque moment. » contient sa révélation et son but et ses objectifs, oh Dieu. Que nous ne puissions pas passer à côté du but et des de objectifs, Seigneur. Père, c'est ce que nous voulons. El Shaddai, c'est ce que nous voulons. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom reba santa keredo sitte, mère do nous nous attendons à toi, Seigneur, nous nous attendons à toi, Dieu des armées, nous, nous nous, attendons à toi, nous nous attendons à toi Dieu des armées. Nous nous attendons à toi Dieu des armées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Répassante nous nous attendons à toi, El Shaddai, nous nous attendons à toi, Elohim, au nom puissant de l'armée, au nom puissant de Jésus, toi le Dieu des armées, toi l'éternel, le bon, riche en bonté, lent en la colère, et compatissant, miséricordieux, ô Dieu, mise Répassante et Kéredossi. Au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci Saint Esprit de Dieu. basante <mère> Ikeredo Sita Namaikélo 27. Mettez-le, que l'on Ma s'y tenir, maquerez-le, s'y tenir, que l'on doit s'y tenir. Ikeredo Sita Namaikélo 27. Ikeredo Sita Namaikélo 27. Irakeredo Sita Namaikélo 27. Mais nous te recommandons nos enfants. Nous te recommandons nos enfants. Que nos enfants te servent, que nos enfants te craignent, que nos enfants reçoivent une révélation. Vrai, une révélation profonde de toi, de leur jeune âge, ô oh Dieu, quel que soit leur âge, depuis le sang maternel, ô oh Dieu des armées, Dieu des armées, depuis le sang maternel, ô oh Dieu des armées, quelles que soient les vagues, les tempêtes de ce monde, ô oh Dieu, et de ce temps-ci, ô oh Seigneur, que nos enfants... Demeure attaché à toi, demeure attaché à l'Église, demeure attaché à la Parole. Ô oh Dieu, sois des enfants imprégnés de la vie d'en haut, ô Seigneur, des enfants de prière et d'intercession ô oh Dieu, des enfants de la parole ô oh Dieu des armées, des enfants qui n'ont pas honte d'affirmer leur foi au milieu de cette génération. Père, c'est ce que nous te demandons ô oh Dieu que nous soyons des familles réellement chrétiennes des familles réellement des enfants de Dieu qui reflètent cette filiation divine partout où nous sommes. Lorsque nous nous nous trouvons ensemble, que nos maisons soient des arbres de paix, que nos maisons soient des arbres de paix, que nos maisons soient des arbres de paix, pas de lieu de conflit, pas de lieu de bataille, pas le lieu de dispute, pas le de lieu d'entrée, de, de déchirement, oh Dieu, mais que ce soit de lieu de paix, que ce soit de lieu de paix. Que ce soit de lieux de paix, que ce soit des lieux de paix, que ce soit des lieux de paix, que ce soit des lieux de paix, que ce soit des lieux de paix, que ce soit lieux de paix, Seigneur, que ce soit de lieux de paix, Seigneur, que ce soit des lieux de paix, Seigneur. C'est ce que nous te demandons ce soir. Que ce soit des lieu de paix, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus Christ que ce soit de lieu de paix Seigneur, de lieu de paix, de lieu d'amour et de joie Seigneur, que règne la paix, l'amour et la joie dans nos maisons, dans nos familles ô oh Dieu de gloire dans nos maisons, dans nos familles ô oh Dieu de gloire, c'est ce que nous te demandons Père, c'est ce que nous te demandons, tu as dit Papa, toutes les familles de la terre, tirent son nom de toi Seigneur, c'est ce que tu as dit. Seigneur, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. et C'est ce que nous croyons, Seigneur. Père, c'est ce que nous croyons. Père, c'est ce que nous croyons. Père, c'est ce que nous croyons. Père, c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous vivons. Et c'est ce que nous vivrons, Seigneur. Que nos familles ne soient pas de lieu de tourment. Que nos familles et nos maisons ne soient pas de terrain de jeu de Satan avec ses œuvres. Ne soient pas de terrain de jeu de mais que ce soit le terrain du Saint-Esprit et des anges de Dieu, du Saint-Esprit et des anges de Dieu, car l'influence dans la ville commence à partir de sa propre maison. Si on n'arrive pas à influencer sa maison, comment pourrons-nous influencer ton peuple et influencer le monde Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, que cela en soit ainsi, ô oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus Christ merci pour les robes blanches les robes blanches des élus les robes blanches des élus les robes blanches des élus merci pour les robes blanches des élus, les robes de justice, les robes de santé Reba Santa merci Seigneur parce que nous sentons maintenant que tu es en train de nous revêtir nous sentons une chaleur qui nous enrobe parce que tu es en train de nous revêtir, oh Dieu quelqu'un comme Josué avait des habits sales que Satan condamnait et le sacrificateur, oh le sacrificateur Zacharie lorsqu'il a vu cela oh tu lui as montré comment tu donnais à Josué des habits nouveaux un habit nouveau Seigneur c'est ce que tu es en train de faire, oh Dieu un revêtement nouveau, un revêtement nouveau, oh un revêtement nouveau Seigneur parce que tu es un Dieu bon, parce que tu ne veux que personne ne se perde. Tu veux perdre personne, mais tu veux que tout soit à toi. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci. La vérité, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Jésus -Christ homme.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 Fasse son entrée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Tu as dit dans Ézéchiel 36 et l'on reconnaîtra que je suis l'éternel. Tu reconnaîtra que je suis l'éternel. Car tu as promis, Seigneur de gloire, que les nations qui resteront autour de nous reconnaîtront que toi, l'Éternel, tu as rebâti ce qui était abattu. Tu as planté ce qui était désolé. L'Éternel, tu as parlé et tu agiras. Et oh, Seigneur de gloire « Tu as dit, Seigneur, que les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareil aux troupeaux consacrés, pareils aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem à l'occasion des solennités. Seigneur, qu'il règne dans ta maison la célébration, qui règne dans l'Église la joie et la célébration, qui règne dans nos familles et dans nos maisons la joie et la célébration, la joie et la célébration, malgré... L'amorosité ambiante, malgré Seigneur, l'amorosité ambiante, oh Dieu, Seigneur, que nous soyons un peuple de célébration. « Un peuple joyeux, un peuple de célébration, un peuple joyeux, au nom puissant de Jésus Christ. Je brise et chasse la tristesse, au nom puissant de Jésus. Je brise et chasse la mélancolie, au nom puissant de Jésus. Je brise et chasse la mélancolie, au nom puissant de Jésus Christ. Que la joie, la célébration habite ton peuple pleinement. » habite nos foyers, habite nos maisons, habite ton église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La joie est ton fruit, précieux Saint-Esprit. Je brise ces nuages de confusion, de morosité, ô oh Dieu, au nom précieux de Jésus. Tu nous as donné un habit de joie, tu nous as revêtu d'un habit de joie, d'un habit de joie, au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus Christ oh merci Seigneur oh merci Seigneur bonsoir bien aimés du Seigneur bienvenue à vous à notre culte du soir que le Seigneur soit infiniment béni Alléluia Alléluia nous allons lire la parole de Dieu lire la parole de Dieu c'est un texte que je n'ai pas préparé mais je sens que le Saint-Esprit me dirige dans ce texte Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset jusqu'au 14e. Ézéchiel 37, 1 à 14, Ézéchiel 37 1 à 14, la Bible dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit » et me déposa dans le lieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, or ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici. Qui eut un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai constaté qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Esprit. Viens de quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent." Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont dess desséchés. Notre espérance est évanouie. Nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes et je vous fais remonter de vos tombes. Ô oh, mon peuple, je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes. Ô oh, mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. « Je vous retablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi l'Éternel, j'ai parlé, agis encore. » Ainsi parle l'Éternel. Nous prenons également le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le Verset, Actes des Apôtres, chapitre 2. Acte des apôtres, chapitre 2. On peut même commencer d'abord, euh, acte des apôtres 1er, chapitre 1er. Le verset 4 dit, « Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il,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 Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le chapitre 2, le premier verset dit Lorsque le jour de leur Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisait, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Ils disaient « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle Partes, Net et l'amis, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Bourg, le Pont, l'Asie, et la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues de merveille de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins devant tout. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, dans Ézéchiel 37, le Père amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés pour lui montrer l'état du peuple de la nation. Le peuple est comme hein, des os, des os qui n'ont plus de chair, qui n'ont plus de, de muscles, qui sont même enterrés dans des tombes. Et le Père, il savait cette situation-là. La question qu'on peut se poser, mais Dieu, tu le savais, mais pourquoi tu n'interviens pas directement Dieu n'intervenait pas directement parce que le temps de son intervention n'était pas encore arrivé. Et l'homme qui devait servir de canal pour que le Père intervienne n'était pas encore arrivé à maturité. Lorsque le Père a trouvé l'homme, à l'occurrence Ézéchiel, et lorsque le temps était révolu, le Père a suscité Ézéchiel. C'est le Père qui est venu vers Ézéchiel et qui a pris Ézéchiel. Ézéchiel n'a pas déclenché le mouvement lui-même. Il n'est pas entré dans, en trance pour sonder le monde spirituel. Il n'a pas été, il ne s'est pas envolé dans le monde spirituel. Non, l'initiative vient du Père. Le Père vient, il saisit Ézéchiel, l'amène dans la vallée des ossements desséchés pour lui montrer l'état du peuple. Et quand Ézéchiel s'est rendu compte de ce, de, du tas du peuple, de façon spirituelle, au-delà du, du, du physique, au-delà du matériel. Comme nous l'avons dit hier et avant-hier, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, « Nous ne connaissons plus maintenant personne selon la chair. » Très souvent, nous nous focalisons sur les choses extérieures, sur les effets, et nous oublions les causes, des problèmes. Le peuple avait une certaine condition, une condition de misère, une condition de déportation. Ça, c'était le physique du peuple. Mais le Seigneur amène Ézéchiel à aller encore plus loin. Il montre la condition spirituelle de ce peuple, bien qu'étant vivant, mais en réalité, c'était un peuple mort. Il en est aussi de certaines vies. Il y a des personnes qui sont vivantes, qui respirent, mais en réalité, qui sont des gens mortes, dont les rêves sont morts, dont les ambitions sont mortes, dont les projets sont morts. Ils attendent que la vie, que la vie les surprenne, euh, que la mort plutôt vienne les surprendre. Ils n'ont plus du tout le courage de pouvoir se battre. Il y a, à la guerre du Nord, je vois très souvent un, un SDF euh, qui dort du côté, euh, euh, du, côté des lane, du côté de laine, du côté de Il a son coin où il dort. Le gars, quelle que soit la saison, il est là dans un coin. C'est son emplacement. Je ne sais pas le nombre de fois où la police est venue le déplacer, mais le gars, il revient toujours. Donc c'est comme si cet endroit-là, c'est son adresse. Et quand tu le vois, même quand il fait froid, il a une chemise ouverte, on voit son torse, on voit son ventre. C'est comme si le gars n'a jamais froid. Et quand tu regardes la personne, tu te rends compte que cette personne est en train de subir la vie. Il n'a plus du tout aucune espérance. Il est là, tu regardes les yeux, les yeux sont hagards. Des yeux qui ne sont plus fixes. C'est comme s'il est dans un état de rêverie, dans un état de total abandon. J'attends simplement. Et quand tu regardes la personne, tu vois vraiment que la personne attend simplement que cette vie de misère s'arrête. Il peut y arriver aussi dans des situations de gens, peut-être des personnes qui nous suivent, qui sont dans cet état-là où on attend simplement dans un état de fatalisme total. Il en était ainsi du peuple. Ézéchiel, 20, père, Dieu le Père vient montrer à Ézéchiel, « Ne t'attarde pas sur les apparences. » Moi, je t'amène au-delà de ce qui est visible. Regarde la situation de mon peuple. Et c'est un peuple qui est mort. C'est un peuple qui était dans les tombes. Et ézéchiel est étonné de cela. Il pose la question à Dieu. Mais comment ce peuple retrouvera-t-il la vie? Non, c'est le Père qui lui pose la question. Comment ce peuple pourra-t-il retrouver la vie? Mais si moi, j'étais Ézéchiel, je lui répondis, mais c'est toi qui es Dieu, qu'est-ce que moi j'en sais Et c'est ce qu'Ézéchiel aussi lui répond, d'une certaine façon, mais c'est toi qui sais tout. Moi je suis un homme, moi je ne connais pas du tout comment ramener un peuple qui paraît vivant de l'extérieur, mais en réalité qui est, qui est enterré, il en est de même de fois aussi des serviteurs de Dieu dont nous sommes. On peut être confronté à des situations qui accablent le peuple, où nous ne savons que dire où nous ne savons que faire. Et nous nous tournons avec ce peuple vers Dieu. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Nous nous sommes limités, nous, nous ne savons pas comment intervenir dans cette situation. Et Dieu, miséricordieux étant-il, Plein de bonté, de grâce et de compassion et d'amour pour l'humanité, pour son peuple, révèle à Ézéchiel la stratégie qu'il faudrait faire afin de ramener ce peuple mort spirituellement à, à la vie. Il dit à Ézéchiel il n'y a qu'une seule chose, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Lorsque je ramène maintenant cette histoire dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, le Seigneur Jésus est en train de partir. Il venait d'être crucifié. Il a fait trois jours sous terre. Il ressuscite. Au lieu de rester avec les apôtres, le Seigneur Jésus dit « Moi, je dois partir, aller au ciel. » Les apôtres disent « Ah, nous, nous allons rester ici. »« Non, je vous ai fait la promesse que je dois partir. » Et les apôtres, lorsqu'il est parti, obéissant à sa parole de rester à Jérusalem, ils ont été se cacher à un endroit parce qu'ils avaient peur de la persécution. C'est comme si leurs rêves, leurs ambitions, leurs projets étaient totalement enterrés. C'est lui qui nous donnait de l'espoir. C'est lui qui nous donnait de l'espérance. Nous nous sommes identifiés à lui. Nous avons épousé ses projets. Nous avons épousé ses rêves. Nous l'avons accompagné pendant trois ans. Et nous avons aussi expérimenté sa gloire. Nous avons bénéficié de sa gloire, de son aura. Nous avons été adulés, nous avons été portés. Mais maintenant qu'il est parti, comment allons-nous être dans cette ville Que en dirons-nous encore dans cette ville Leurs ambitions, leurs projets étaient en train d'être anéantis. C'est pour ça même, craignant cela, il pose la question à Jésus. Mais quand est-ce que tu rétabliras le royaume pour dire, mais toi tu es en train de partir tu nous as promis le royaume, mais tu pars, tu nous laisses sans ce royaume-là. Qu'est-ce qu'il en sera de nous Quel sera notre lendemain Une perte totale de repères. Ils étaient totalement apeurés et ils sont allés se cacher comme à les ossements desséchés, ce peuple qui était dans les tombes. Et aussi, ils sont allés se cacher à la chambre haute qui servait de tombe, où les rêves s'enfuient. Voyez-vous de fois, bien aimés, on peut amener la prière comme un exutoire. La prière devient un moyen de pouvoir fuir les difficultés de la vie, de pouvoir fuir les, les obstacles de la vie. La vie extérieure est tellement menaçante. Rien ne nous réussit, on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'espérance. Comme c'était SDF qui se cache à un coin à la guerre du Nord, nous aussi on peut amener la prière à être un lieu où nous nous cachons pour ne plus être dérangé, parce que nous avons abandonné, parce que nous avons baissé les bras, parce qu'on ne veut plus se battre. Mais ce qui est extraordinaire, comme Ézéchiel, le Père avait dit à Jésus que quand ton sacrifice sera accepté, je te donne le Saint-Esprit et tu vas le libérer. Tu vas parler à l'Esprit de venir baptiser le peuple, les 120. Comme le Père avait ordonné à Ézéchiel de parler sur les ossements, le Seigneur Jésus également a parlé sur les ossements. A parlé à l'Esprit de dire « Va, descendre. Mais ce qui est encore merveilleux, bien qu'ils étaient enfermés et apeurés, ils priaient, ils chantaient le cantique. La Bible ne nous dit pas quel type de cantique ils chantaient, tout ce qui... Non ils chantaient, ils étaient apeurés. Mais le fait simplement, même s'ils étaient apeurés, le fait qu'ils ont obéi à l'ordre du Seigneur Jésus de ne pas bouger, de rester à Jérusalem, le fait d'avoir obéi à cet ordre-là a déclenché autant marqué ce qui devait arriver. Bien-aimés, même dans nos moments le plus sombres de la vie, accrochons-nous comme une encre aux promesses du Seigneur. À ce que le Seigneur nous a dit, à ce que le Seigneur nous a ordonné, attachons-nous à cela. Et une, un moyen de s'attacher encore aux choses de Dieu, c'est de s'attacher à, à la présence de Dieu, de s'attacher à l'église, de s'attacher aux rencontres de prière. Ça peut sembler comme une, une, une opposition. J'ai dit tantôt, la prière peut être un lieu de refuge, un lieu de tutoie ou de fuite, mais en même temps aussi, dans cette fuite-là, là où tu te caches, c'est là où Dieu va te chercher. Voyez, le peuple était dans la tombe, mais c'est là où Dieu est allé le chercher. Alléluia Le fait d'être dans la présence de Dieu, même si les raisons sont fausses, Dieu va te chercher là où tu es. Il descend à ton niveau et au moment marqué, le Saint-Esprit est venu. Ils furent tous baptisés comme les ossements desséchés. Ce n'est pas eux qui ont déclenché, qui ont dit « Saint-Esprit, viens maintenant d'une certaine façon », non. Eux, ils étaient en train de prier. Le Seigneur Jésus a parlé comme Ézéchiel a parlé, et le Père a libéré le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, il est venu sous une forme de feu. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Ézéchiel, les ossements ont repris vie, ils n'avaient pas de nerfs, ils ont reçu la chair et c'est devenu une armée puissante. De la même façon, dans la chambre haute, quand les 120 ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont mis debout. Ils se sont mis debout et ils ont commencé à parler d'autres langues. Ça veut dire, eux qui étaient cachés, ils sont sortis à l'extérieur. Ils sont sortis du tombeau de la chambre haute pour maintenant aller pour affronter l'extérieur, pour affronter le monde, pour affronter les villes. Et Dieu étant omniscient dans sa précience, il avait prévu que toutes les nations représentant les différents continents de la terre allaient se retrouver à ce moment-là à Jérusalem. Il y avait des représentants de l'Afrique, les Égyptiens, il y avait les représentants de l'Asie, il y avait les représentants de l'Europe, il y avait les représentants de l'Australie, le représentant des États de, de l'Amérique. Tous les représentants du monde se sont retrouvés là. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé à parler à d'autres langues des merveilles de Dieu, dans les langues de chaque représentant, dans les langues de chaque nation, pour les toucher, pour les toucher et les influencer. Dès lors, ils étaient émerveilleux et ils ont dit « nous avons vu des choses étranges ». Et quand ils sont partis dans leur nation, ils ont commencé à témoigner de ce qu'ils ont vu. Alléluia L'influence dans les villes, l'influence dans les nations, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te revêt, quand le Saint-Esprit te remplit, il te donnera la sagesse, il te donnera la connaissance pour parler la langue des nations. Là où il t'envoie, le Saint-Esprit te revêtant, il te donnera les stratégies, il te donnera le message, il te donnera les outils pour parler la langue de ce peuple-là et que tu te fasses entendre. Parce qu'il est Dieu, il est omniscient. Et ce qui est merveilleux, on parle d'une armée. On ne parle pas des individus, on parle d'une armée. Comme la chambre haute, ils étaient 120. Eux tous sont sortis. Pierre était certes devant, mais Pierre était entouré. Eux tous ont reçu le Saint-Esprit. Quand Dieu veut visiter un peuple, il vient visiter une église, il visite tout le monde. Tout le monde reçoit sa part. Tout le monde reçoit quelque chose de Dieu. Et quand on reçoit quelque chose de Dieu, on met tout pour le service du bien commun. On met tout pour la communauté, nous sommes ensemble. L'influence, c'est une influence d'une communauté vers la ville. L'influence des, des chrétiens, des enfants de Dieu, des fils de Dieu vers la ville. Tel est ce que le Seigneur nous a donné. Et une grande armée. Nous sommes une armée. Parce que pour influencer, il faut aller avec un esprit de conquête. Pour influencer, il faut aller avec une détermination, le courage. Mais comment toi qui es dans la tombe, tu peux recevoir le courage, la détermination. Cela n'y est plus. C'est pour ça qu'il fallait le Saint-Esprit. Qui vient avec un esprit nouveau. Qui vient avec une, un cœur nouveau. Voyez-vous, ces gens, les apôtres, qui ne savaient pas parler les autres langues, ils ont commencé par le Saint-Esprit de parler la langue des autres. Pour dire qu'ils ont été transformés. Ils ont reçu un esprit nouveau. Ils ont reçu un cœur nouveau. Ils ont été régénérés. Regénérés pour avoir la compassion, pour traiter avec tous les gens. N'aie pas peur de ce que le Seigneur te demande. N'aie pas peur de là où le Seigneur va t'amener. Le Seigneur va t'amener à côtoyer les grands de cette nation. Il va t'amener à côtoyer les dignitaires de ce monde. N'aie pas peur de ce que tu diras. N'aie pas peur de comment tu te comporteras. Toi, attache-toi à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te donne la puissance et te revêt, le Saint-Esprit ouvre les portes, il te conduit et il te donnera le message approprié afin que tu puisses influencer, afin que tu puisses témoigner et gagner le plus grand nombre possible. Puisque jamais... Nous ne parlerons et insisterons sur l'œuvre du Saint-Esprit, sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et la première sphère d'influence, c'est nos maisons, c'est nos familles. Si nous voulons tester notre niveau de communion avec le Saint-Esprit, notre niveau de revêtement, nous avons nos témoins, nos maisons, nos familles. Est-ce que nos enfants, est-ce que nos épouses et époux sont affectés par notre foi ou ne le sont pas S'ils ne sont pas encore affectés par notre foi, demandons au Seigneur, mais pourquoi ma foi ne les affecte pas Parce que je dois d'abord commencer par mon Jérusalem, avant d'aller à Samarie, avant d'aller en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Je dois d'abord commencer là où je suis, mais comment mon influence, comment ma foi n'agit pas ou n'interfère pas sur mes enfants C'est pour ça que nous avons du boulot à chercher Dieu, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas, Alléluia et il te dira, il te montrera afin que tu sois aussi le prophète et la prophétesse dans ta propre maison, de parler aux ossements des chèvres, écouter un l'éternel Jésus est la solution, Jésus est la voie, Jésus est la vie, Alléluia et le rappeler, Seigneur tu as dit, moi et ma maison nous te servirons. Alléluia Le Seigneur a promis, moi et ma maison, nous te servirons. Ça veut dire que l'influence sur nos maisons, l'influence sur nos familles, c'est quelque chose d'acquis, mais il faudrait que cela se manifeste. Et pour que cela se manifeste, malgré les oppositions, il y a des stratégies à avoir. Et ces stratégies-là, le Père peut te le révéler. Alléluia Le Père peut te donner quest ce qui ne va pas. Peut-être pour ton mari pour fléchir son cœur tu devras peut-être commencer chaque soir à lui préparer un bon foufou un bon dîner tu lui masses les pieds tu mets les pieds de ton mari dans on m'a appris là pour détendre tu prends un peu de l'eau tiède tu mélanges avec du citron et il met les pieds il paraît que ça détend peut-être c'est une stratégie comme ça Vous voyez Dieu a ses stratégies il a dit, euh, il a révélé, euh, euh, Noémie a révélé à Ruth En lui disant, voilà, tu vas chez Boaz, hein, ne parle rien Habille-toi bien, va simplement le soir Ne dis rien que personne ne te voit Va te coucher simplement sur ses pieds Et toi-même tu verras Ruth a obéi, elle a été se coucher au pied de Boaz Quand Boaz s'est réveillé, elle voit la fille Et Boaz dit, mais qu'est-ce qui se passe Boaz a compris Ruth ne le savait pas parce qu'elle était Moabite. Elle n'était pas juive. Elle ne savait pas la signification de ce que lui disait le faire. Quand Boaz a vu ça, sachant ce que cela signifiait que Ruth se mettait sous ses pieds, venait dire « Voilà, je suis ta servante, je me donne à toi, je me livre à toi. » C'était en même temps une demande en mariage d'une femme, de façon de diser. Ruth ne le savait pas, mais Boaz a compris. Et il lui demande, à qui appartiens-tu Ruth lui dit, ok, Boazio, ok, je vois. Je vais maintenant te racheter auprès de ta propriétaire ou de ton propriétaire. Il a été racheté Ruth et Ruth est devenue sa femme. Le Saint-Esprit peut t'inspirer des choses qui peuvent paraître banales, mais obéis simplement. Mais cela aura un écho auprès des personnes concernées. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu de la sagesse. C'est le Dieu de la révélation. Pour influencer nos villes, nous avons plus que besoin de l'Esprit de Dieu. Avec la sagesse que nous communique la parole de Dieu pour influencer les villes, influencer nos maisons, influencer nos familles. Nous ne serons pas amenés à faire comme tout le monde. Hein? Pas comme tout le monde. Voyez-vous, lorsque Paul s'adresse à des Corinthiens, à des Éphésiens, à des Thessaloniciens, il leur parle en grec parce qu'il avait étudié le grec. Mais lorsque Paul-Pierre vient parler, il est limité parce que lui ne connaît que l'hébreu et le la raméia. Mais Dieu a pris quelqu'un qui avait déjà des prérequis pour l'envoyer dans une communauté avec ce qu'il était en lui, ce qu'il avait déjà en lui pour les influencer. « Tu as quelque chose de précieux en toi ». Sur lequel Dieu va s'attarder, Dieu va prendre cela utiliser pour que tu puisses influencer, Alléluia Il y en a d'autres qui influencent le monde aujourd'hui, simplement par l'art et les peines des, de, de pe des peintures, des peintures qui, qui, qui nous montrent le ciel. Il y a une jeune fille là qui a vu le ciel, elle a commencé à peindre ce qu'elle a vu, et ces peintures, les gens, quand ils le voient, ils sont touchés. Et il y en a qui acceptent le Christ. Rien que le fait de voir des peintures. Alléluia. Il y en a d'autres que Dieu va t'influencer. Rien que par le fait de le préparer à manger. Le fait de préparer à manger, tu montes une entreprise de traiteurs, on commence à trouver des portes, aller dans des palais, servir et tout. Quand tu vas dans les palais, les gens mangent ta nourriture, mais comment tu prépares comme ça Comment tu prépares comme ça Tu leur dis, ok j'ai appris, mais j'ai un secret, j'ai l'onction. C'est quoi l'onction c'est Jésus. Ah bon, il peut t'amener à faire ça. Oui, il peut m'amener à faire ça. Comment Tu les invites, tu fais, des, tu fais des, des cours culinaires, tu organises des cours culinaires, eux-mêmes ils préparent, mais avant qu'ils préparent, tu pries. Ils vont voir la différence, la même nourriture qu'ils préparent chez eux. Quand ils viennent chez toi, le goût est différent. Pourquoi Parce qu'il y a l'onction. Parce qu'il y a l'onction. Dieu va te donner quelque chose qui te permettra d'influencer. Amen Parce qu'il est le Dieu multisystème. Je me rappelle de cette histoire, je crois que je vous l'ai dit, lorsque j'étais aux études, je faisais un bac en marketing, on avait un examen de statistiques. Dieu a fait que, je ne sais pas comment, mais en tout cas, les statistiques, c'était parmi ma matière la plus préférée. J'aimais les stats, j'aimais les stats pas possible. Et je brillais, je brillais. Et on avait un examen de statistiques. Maintenant, il y a un, un, un, un, un, un, un collègue italien, Pascal Locatelli, qui me demande Non, le jour de l'examen, est-ce que je peux venir réviser avec toi Je dis Pascal, il n'y a pas de problème, tu peux venir réviser avec moi. Et mon coach était juste en face de l'école. On avait examen l'après-midi, le matin, il est venu. Avant de réviser avec lui, je lui ai dit Nous devons prier. Nous avons prié et on a commencé à réviser. Lorsque l'heure d'aller passer nos examens, c'était un examen oral, est arrivé, je lui ai dit, tu fléchis les genoux comme moi. Dis, okay. Il a fléchi les genoux comme moi. Tu répètes ces paroles. Je fais en sorte de l'amener d'abord à accepter le Christ. Accepte le Christ, maintenant répète ces paroles. Il répète les paroles et tout, ah, on prie. Ok, on va ensemble. On est allé faire l'examen, moi j'ai commencé, je suis sorti. J'ai réussi. Il entre, il revient. Il était en train de crier toujours. Il dit Jamais je n'ai vu le professeur aussi content de moi. Parce que Pascal, le gars là, c'était un gars qui faisait tellement de blagues pendant le cours, qu'il n'avait pas bonne réputation auprès de profs. Surtout le prof de statistique, un prof assez carré et tout. Il n'avait pas bonne appréciation de Pascal. Mais Pascal témoigne à dix ans. Lui, il m'a même souri. Il m'a demandé des choses concernant ma vie. J'ai eu des points que je n'ai jamais eus. Je crois que ton Dieu là est réel. Dis, ah, voilà, Dieu va te donner quelque chose qui te permettra d'influencer. Lorsque nous parlons d'influence, nous ne voyons pas simplement des grandes choses. C'est des petites choses. Voyez-vous, le sel, la lumière du monde, le sel influence partout. Vous pouvez le mettre dans un endroit, dans un petit pot, tout comme dans un grand pot. Il va finir par influencer la même lumière qui éclaire ici. Si vous la l'amenez dans un grand espace, elle va éclairer. Alléluia. Ne vois pas simplement des grandes choses. vois de petites choses qui sont des signes de ton influence. Alléluia. Tu peux influencer un de tes enfants, le seul, mais qui devient le sauveur du monde. Marie avait combien d'enfants elle a eu d'autres enfants, mais un seul est devenu le Messie. Alléluia Un seul peut faire la différence et devenir un homme influent, un homme grand. Un seul peut faire la différence. Alléluia Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia Alléluia Oh, merci Seigneur Jésus. C'est une parole que je n'avais pas du tout préparée. J'avais préparé autre chose, mais le Seigneur m'a conduit dans cette parole qu'il en soit infiniment béni. Béni. Il est 20h22, on est le vendredi, on doit terminer à 20h30 parce que c'est le culte de semaine. Alléluia Alléluia Est-ce que nous pouvons prier encore quelques minutes ensemble pour peut-être demander pardon Seigneur Parce que nous nous minimisons très souvent. Je n'ai rien, je ne peux pas, je suis incapable. Alors que Dieu t'a donné quelque chose alors que Dieu t'a donné quelque chose. Deuxièmement, se repentir aussi des ordres que nous avons reçus du Seigneur. Dieu t'a déjà parlé, il t'a dit, fais ceci. Mais à chaque fois, que tu repousses. Il faut que nous puissions nous repentir de cela et prendre l'engagement et la décision. Je veux t'obéir. Alléluia. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce soir, El Shaddai. Merci pour cette parole, ô oh Dieu des armées. Seigneur, nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose, ô oh Dieu. Même les ossements desséchés avaient quelque chose. Ils avaient des os. Ils avaient quelque chose. Ils n'avaient pas rien. Ils n'étaient pas dans le néant. Ils avaient des os. Seigneur, nous avons quelque chose que tu nous as donné. Quelque chose sur laquelle tu vas t'appuyer pour commencer un miracle et une expansion, une influence, ô oh Dieu. Nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Révèle par le Saint-Esprit à chacun d'entre nous ce précieux trésor que tu as déposé, qui est unique, qui est taillé sur mesure. Révèle à chacun d'entre nous et le moyen de pouvoir le polir, le moyen de pouvoir le rendre utile et bénéfique au plus petit nombre et au plus grand nombre. Seigneur, que nous puissions arrêter de nous déprécier nous-mêmes, de nous dévaloriser nous-mêmes, de nous minimiser nous-mêmes, d'être dans un complexe de timidité qui ne t'honore pas et qui t'énerve de voir, Seigneur, et de chacun d'entre nous, et de ton Église, Seigneur. Seigneur, notre peau n'est pas une excuse. Notre peau, Seigneur, ce n'est pas une barrière pour que nous n'ayons pas à toucher toutes les nations. Non, je ne crois pas à ça, Père. Je ne crois pas à cela. Notre peau n'est pas une barrière Notre social n'est pas une barrière Pour toucher toutes les nations de la terre Les mères, les perses, les Pars Et toutes les nations qui étaient là Au jour de la Pentecôte Ont été touchés par des simples apôtres Qui n'ont même pas étudié Des simples de la société Mais qui ont touché le monde Seigneur Jésus Tu n'étais pas millionnaire Tu n'étais pas milliardaire Tu n'étais pas dans un palais tu n'étais pas le, le, le fils du prince, mais tu étais le fils de Dieu. Et avec l'onction du Saint-Esprit, tu as bouleversé ton monde, ton temps. Et jusqu'aujourd'hui, tu continues à le faire. Le même Saint-Esprit, tu nous l'as donné. La même onction, tu nous l'as donnée. Alors que cette onction nous amène à transcender les cultures, à transcender les peuples, à transcender les civilisations, à transcender les sphères sociales, et à être influent partout comme le sel. Le sel et la lumière sont présents dans la maison du pauvre comme dans la maison du roi. Seigneur, le roi ou le pauvre a autant besoin du sel et de la lumière. Seigneur, nous, tes enfants, à qui tu as dit vous êtes le sel et la lumière du monde, le pauvre et le roi a besoin de nous, car la création tout entière soupire, elle attend la révélation de fils. Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Nous nous répondons pour les actes de désobéissance de tout ce que tu nous as dit de faire. Nous nous répondons de cela, Seigneur. Que nous puissions nous relever et reprendre les promesses et la parole que tu nous as dites dans l'obéissance de la mettre en pratique, parce que notre temps d'influence est arrivé, Seigneur. Tu nous as promis la saison de l'extraordinaire, des choses étranges. Les peuples ont dit, nous avons vu des choses étranges. Oh Seigneur, tu nous as promis cette saison, et nous y sommes pleinement. La saison des choses étranges, la saison des miracles, des prodiges, des signes. Des miracles, des prodiges de signes. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Merci, Seigneur. merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, bien-aimés du Seigneur, avant de nous séparer, nous sommes le vendredi, nous allons apporter nos dîmes, offrandes et dons, selon ce que le Seigneur nous met à cœur pour nous bénir nous-mêmes. Alléluia! Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Ma victoire. Ma victoire ma victoire ma victoire Jésus, ma victoire Jésus, ma victoire Jésus, ma victoire Jésus, ma victoire, Jésus, ma victoire. Oh. Ma victoire, Seigneur, ma victoire, Seigneur, ma victoire, Seigneur, ma victoire, Jésus, ma victoire, Jésus, ma victoire, Jésus, ma victoire. Jésus ma victoire, ma victoire, Seigneur, ma victoire, Seigneur, ma victoire, Seigneur, ma victoire, Seigneur. Ma victoire Jésus ma sauvé Sion, Jésus ma solution. Sion, Jésus ma solution. Sion, Jésus ma solution. Sion, ma solution. Tu es ma solution. Tu es ma solution. Tu es ma solution. Seigneur, merci Père pour les dîmes et les offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Tu as dit apporter dans la maison du trésor dîmes et offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les églises du ciel et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Seigneur, merci de donner à chacun d'entre nous ce que l'or et l'argent ne peuvent procurer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 Nous sommes de retour dans le sanctuaire, il y a la grosse partie des travaux qui devaient être faits sur l'hôtel, ont été faits, on a mis euh, des, des couches de couches euh, d'une matière spéciale là, derrière euh, le mur ici, il y a des couches qui ont été mises euh, partout, voilà pour nous donner encore euh, beaucoup de, euh, une bonne isolation et profiter également d'une bonne euh, bonne température. C'est vraiment agréable d'être encore ici. Amen. Voilà, la deuxième partie, ça viendra en temps opportun. Amen. Voilà, en tout cas, passez une excellente nuit. Et on se voit dimanche pour notre culte dominical à 9h30. D'Agalema. Da. Alléluia. Mmh. Oh hallelujah, thank you Jesus, thank you King, thank you Jesus Christ.